Actuellement, on vit dans un, dans un pays où le, le, le nombre de paysans, en Europe, dans le monde, mais aussi en France, baisse. La terre, c'est un, un bien commun qu'il faut, euh, qu faut considérer comme l'eau et l'air, comme quelque chose de commun à nous tous. Cette initiative sort de, de notre euh, déménagement d'Amsterdam euh, à, dans l'arrière-pays de la Drôme, de préalpes, en 73, pour faire le retour à la nature, le retour à la, oui, le retour à la nature, le retour à la ferme, et qu'on a fait, on a commencé une ferme de de chèvres et ensuite des plantes aromatiques dans la vallée des Quins, pas loin de Dix, dans la Drôme. Cette expérience, surtout notre rencontre avec les vieux paysans du coin qui attendaient à la fin de leur civilisation, je le raconte partout, euh, a nous inspiré de rester et de prendre le relais. On a appris le métier d'eux, on a ajouté... Pour eux, c'était fini parce qu'ils ne savaient pas s'adapter à le temps moderne. Nous, on a mieux s'adapter et on a adapté leur savoir-faire, leur tradition au temps moderne. Mais on n'a pas cassé, on a continué. Quand on est allé en retraite, on a trouvé des jeunes qui, qui ont repris euh, euh, et on a pu installer des autres dans notre village et ça nous a donné l'idée de, de faire ça sur une autre échelle. Pour ça, on avait besoin de autre forme de, de, de de, de structures que le groupement foncier agricole qui existait déjà et où les gens mettaient ensemble un peu de sous pour acheter une ferme pour un voisin, un ami, un, un, un, un fils, un neveu, etc. Et ces, euh, ces GFA ont le grand euh, problème que s'ils durent dans, la, dans les années, les gens veulent reprendre leurs sous. C'est pas possible sans mettre en danger l'entreprise. Donc c'était pas une structure pérenne. Et euh, on a voulu faire que quelque chose de, de plus pérenne, euh, qui fait que les gens osent investir parce qu'ils savent qu'ils peuvent un certainement reprenne, reprenne, reprendre leur, leur argent. On a fait euh, Terre de Liens ensemble, avec un groupe de travail d'abord, avec euh, les réseaux comme le Rome Relier, le FNAB, l'Argétude du mais surtout la NEF. Qui amenait le savoir-faire sur le, le, le monter financier. En 2003, on a créé une, une association, Terre de Liens, nationale. Euh, en, ensuite, en 2006, on a créé une société d'investissement solidaire. Et en 2009, on a créé un fonds de dotation qui est devenu en 2013 une euh, fondation reconnaissant l'utilité publique. Et, et en, en même temps, on a créé des associations terres de Liens dans pratiquement toutes les régions de France. Actuellement, un mouvement avec en total peut-être 10, 12 000 personnes qui sont actionnaires, donateurs, membres, fermiers, euh, administrateurs de, de, liens, de mouvements terres de Liens. On a réuni 36 millions d'euros, on a acheté 100 fermes et on a à peu près entre 2005 et 3000 hectares et euh, on embauche 200 personnes, euh, ou on loue, un, on a 200 fermiers à peu près qui travaillent sur ces fermes. Ça tire quand même l'attention et on a un bon soutien de beaucoup de régions. Euh, et on a récemment enfin une, une, une, un accueil dans le ministère. On, a, on est reçu par les ministres. On va faire une, une on va être avoir une modeste participation peut-être de, de, de, de ministères à notre fonctionnement. Et, et en, ce qui est beaucoup plus pour, important, on peut, on est, on est consulté sur des, des sujets qui concernent la gestion de la terre. Et ça, c'est un succès certain qui montre qu'il y a encore un intérêt en France pour cette, pour pour l'agriculture qu'on veut propager, ça veut dire l'agriculture de proximité biologique, paysanne, un peu d'intrants, transformation à la ferme, etc. etc. relier l'urbain et le rural dans un équilibre euh, pérenne. Terre de lien veut dire lien entre le, les urbains et le, les gens ruraux. Hein. J'ai toujours dans ma vie aimé de travailler avec des autres, de créer des choses avec des autres. Voilà. La chose qui me satisfait le plus, c'est qu'on trouve, on trouve des gens qui, sont, qui, sont, qui se retrouvent dans, dans cette idée et qu'on retrouve aussi des jeunes qui sont prêts à travailler pour terre de lien. Le fait qu'on développe une agriculture high-tech, euh, robotisée, euh, où on n'a pas besoin des gens, et en Europe, c'est déjà grave, et dans l'Europe d'Est, c'est très grave, mais dans l'Afrique et dans l'Asie, c'est désastreux et catastrophique. Ce qu'on fait actuellement dans le reste du pays, c'est de chasser les paysans vers les grandes villes et créer les grands plantages de canaux à sucre ou d'huile de, de, de palme. Ça, ça, c'est un, un crime contre l'humanité, c'est une bombe nucléaire autour de chaque ville euh, africaine. C'est la force de cupidité et de, de consommation qui est de croissance. Et, et de compétitivité qui, qui prennent le dessus. Et c'est ça le, le, le drame de, de nos jours, qu'on coupe avec le passé et qu'on croit que dans le futur, et qu'on euh, on détruit euh, sans le savoir énormément de, de, de, de notre, de notre savoir-faire historique, notre, notre connaissance, notre tradition. Et de toute façon, l'homme n'est pas capable de s'adapter avec cette vitesse de ces derniers 200 ans, années. Ça, ça, ça fait des dégâts, et je peux vous dire, ça on rencontre chaque jour. On vit dans un pays où la politique agricole est gérée par le, le grand syndicat agricole, comme en Allemagne, comme en, euh, comme en, en Europe. La politique agricole en commun, c'est une politique euh, pour soutenir l'agriculture industrialisée, et maintenant, ils ont mis quelques touches d'écologistes, de, de, de vert là-dedans pour, pour le paysage, la protection des oiseaux, etc. Il faut créer un équilibre entre une agriculture citoyenne, laisse nous dire, et l'agriculture industrielle. Euh, on n'est pas écouté, et ça c'est très très dur et ça prend énormément de temps. Et le fait qu'on a toujours la, la, la, la, la propriété la, de, de la terre c'est une aberrance qui, qui, nous, qui nous empêche de faire un, de faire un, un, un, un vrai plan d'aménagement qu'on il faut. Il faut qu'on fasse des choses ensemble. Il ne faut pas se mettre autour du table et dire on, est, on pense tous pareil, c'est bien, on va faire des de de, de coalitions. Il, il faut y mettre des sous et d'énergie. De, et ce n'est pas suffisant d'être d'accord. Si on est d'accord, il faut s'organiser. L'agriculture d'autrefois, où les paysans étaient souvent pas seulement paysans, mais aussi euh, artisans, euh, bouchers, vanniers, euh, chasseurs, bon, tu peux faire la liste très longue, c'est à mon idée euh, le type d'agriculture qu'on peut énormément développer en France au lieu d'assister euh, impuissant à la déclin de l'agriculture paysanne dans notre pays, dans l'Europe, dans le monde. Terre de liens est un petit acteur dans ce monde et la seule chose qu'on veut, c'est dans une coalition plus importante d'être d'amener nos, nos savoir-faire sur la gestion de la terre, qui est une des bases de, de, de priorité à résoudre.